Bonjour les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite conduite commentée parce que j'aimerais vraiment qu'on revienne sur un aspect très important en conduite, un aspect très important en termes de sécurité routière, c'est tout simplement l'importance des rétroviseurs et des angles morts. Donc la plupart du temps, ben, vous ne savez pas bien contrôler. C'est une erreur qui ressort assez souvent le jour du permis de conduire et qui très souvent d'ailleurs va devenir éliminatoire. Alors aujourd'hui, c'est important de savoir quand regarder dans ces rétros, mais surtout aussi de comprendre ben, pourquoi finalement on regarde dans ces rétroviseurs. L'angle mort, qu'est-ce que c'est Et quand est-ce qu'on va aussi jeter un coup d'œil dans son angle mort Donc on y va tout de suite, je vous explique tout ça. Allez, donc je termine juste mon installation au poste de conduite. Ce rétroviseur... Le rétro extérieur gauche. OK, pour là, c'est pas mal pour moi et le rétroviseur extérieur droit. OK, allez au niveau ici de la position, le dossier peut être un peu plus droit. OK, ça devrait être pas mal. Bon, la ceinture donc ce rétroviseur intérieur, tout simplement toutes les 5 à 10 secondes hein, on va surtout jeter un coup d'œil, vérifier qu'on ne soit pas par exemple suivi de près mon arrêt, mon freinage dépendra principalement de ce qui arrive derrière alors bien évidemment, si on me rentre dedans par l'arrière, je ne suis pas en tort puisque ça veut bien dire que la distance de sécurité était mauvaise, mais si je peux éviter un petit séjour à l'hôpital, c'est toujours mieux. Ce rétroviseur, ça va être important surtout au moment où je vais tourner à gauche, puisque dans mon rétro, même si j'y vois assez bien, je ne verrai jamais mais aussi bien que si je tourne ma tête légèrement à gauche. Donc attention, puisqu'un angle mort, vous voyez, ça sera vraiment ça une seconde et pas plus. Si je regarde là à gauche pendant 2-3 secondes, bien évidemment, je vais faire un écart de trajectoire. Le rétroviseur droit, c'est essentiellement pour voir en direct ce qui se passe à côté de ma voiture. Mais dans mon rétro, je n'y vois pas tout. C'est le principe même de l'angle mort. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je vais par exemple sortir d'un giratoire, je vais jeter un coup d'œil en vision directe dans la vitre. Une seconde, pas plus. Vous voyez, si par exemple ce poteau-là de la place handicapée, c'était en réalité une voiture, dans mon rétro, je ne la vois pas. Donc je suis censé voir et en fonction de ce que je vois, je prends une décision, bah, j'y vais ou j'y vais pas. D'accord Donc on va y aller tout de suite. Bonjour monsieur, il avait l'air surpris de me voir. Monsieur Anthony Permis, nous allons tourner à gauche. Donc vous allez voir, j'ai observé tout à l'heure en arrivant qu'il y avait deux sens giratoires qui devraient franchement vous plaire. Donc je vais essayer de ne pas secouer la caméra dans tous les sens. Mais on va essayer vraiment de regarder. Vous voyez par exemple ici tout de suite derrière. Puisque je viens de m'engager dans la circulation, je veux surtout pas gêner les autres. Alors, le ralentisseur c'est bon. Je vérifie que derrière personne ne me colle et là tout va bien. Et j'arrive sur un stop. Donc de nouveau je revérifie puisque je vais m'arrêter. Le passage piéton il est plutôt vide. Et vu que je m'arrête, hop, je revérifie principalement derrière. Je bloque mes roues. Si jamais il n'y a personne, hop, et ben j'y vais. Allez, toujours pareil, je revérifie là maintenant tout de suite. Donc je m'assure que les piétons évidemment ne traversent pas et c'est bon. Une fois que j'ai passé la bosse ici, je peux revérifier encore que personne ne me dépasse. Et je passe la troisième, même si j'arrive de nouveau sur un stop. Donc je vais encore une fois aller tout droit, je revérifie derrière. Voilà, et si je ne suis pas sûr de moi, bah je peux encore revérifier. Alors ça peut paraître peut-être un peu exagéré, donc je ne vais pas y aller tout de suite vu qu'il y a les piétons, mais le fait de contrôler vraiment régulièrement devant moi, ça me permet vraiment déjà d'être dans la sécurité et surtout rassuré, rassuré que personne me colle, rassuré que personne non plus me mette la pression. Vous voyez, entre deux dodannes, un coup d'œil à l'arrière. Donc pour pouvoir évidemment contrôler régulièrement derrière, il faut être à l'aise avec ce qui se passe devant moi. Là, je prends à gauche. Donc les deux rétroviseurs le placement. Ici, il n'y a personne qui arrive, donc j'y vais. Là, je vais partir à droite, j'ai pas le choix mais je vérifie 1 2 et clignotant. Donc je m'arrête évidemment puisque c'est un stop ok ici à personne je m'engage et ici je laisse revenir le volant je resurveille derrière moi vous voyez par exemple la personne derrière moi a grillé le stop il n'y a pas de souci je l'ai vu je vais à gauche un rétro deux rétro clignotant placement je remets le clignotant s'il saute je freine un petit peu ça passe donc voie du milieu pour aller à gauche je bouge bien mes yeux. La couleur du feu est verte pour l'instant. Voilà. Ici, j'arrive, je fais un angle mort. Et je sors à droite. Les piétons traversent. Je surveille derrière. Ce ne pas des piétons, Anthony Permis. Ce sont des cyclistes. Oui, mais j'avais le stress. Donc, vous voyez là, par exemple, je surveille ici. Puisque les deux voies, en fait, se rejoignent. Je ne veux surtout pas être bloqué par quelqu'un qui déciderait de me dépasser. Là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire Je vais à gauche. Un rétro que personne me colle un rétro que personne me dépasse clignotant en face de moi j'ai le temps et je tourne je regarde bien là où je vais allez je continue donc les véhicules sont rangés en créneau j'ai pas besoin de clignotant du coup puisque mon écart est déjà fait et ensuite au bout je vais par exemple tourner à droite donc un rétro que personne me colle deux rétro que personne me dépasse clignotant on pourrait même en faire une chanson. Hein. Un rétro que personne me colle, deux rétro que personne me dépasse. Si c'est bon, le clignotant. Alors, c'est dès le passage. Normalement tout va bien. Mes yeux se projettent là où je vais être bientôt. Donc vous voyez en fait on est à l'université de Pau. Donc l'université, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup hop, de petites bosses comme ça qui me permettent évidemment de ralentir. Alors, je passe la troisième parce que c'est plutôt bien dégagé. Je vois quand même les piétons, hein, je ne suis pas fou. Voilà, donc hop, je surveille derrière puisque je viens de commencer à ralentir. Vous voyez un ralentisseur, de nouveau, un coup d'œil derrière. Ce rétroviseur, j'insiste à toutes les 5 à 10 secondes. Au bout, un cédé le passage. Un rétro, deux rétro, clignotant. Le cédé le passage, ça a l'air d'aller à gauche tout va bien à droite rien ne va j'ai l'esprit chanteur aujourd'hui je vais peut-être créer une chanson allez on y va Et toujours pareil je m'engage je surveille là est ce que je gêne oui réponse A, non réponse b le piéton traverse pas le passage piéton est vide de nouveau je m'assure que personne n'arrive vite Allez, on va aller travailler un petit peu. Là-bas, il y a des sens giratoires, super. Donc, par exemple, j'arrive sur un. je vais aller tout droit. De nouveau, je vérifie, personne ne me colle. Je rétrograde 3. Je surveille derrière, je rétrograde 2. Il n'y a personne, j'y vais, le côté droit. Si j'ai peur qu'on me coupe la route, ben, je ralentis un petit peu. Là, ça va. Ensuite, je vais sortir juste ici. Donc, je fais attention puisqu'il y a un cycliste juste là. L'angle mort, ok. Donc, vous voyez, l'angle mort, il est utile si je le fais à l'avance. C'est-à-dire, si je le fais au dernier moment, au même moment qu'il y a un piéton, au même moment qu'il y a un cycliste, ça devient dangereux. Le piéton, il passe pas. De nouveau, ralentisseur, coup d'œil derrière. Tout va bien. Hop. Là, je relance, je vérifie qu'il n'y ait pas un de roues qui me dépasse. De nouveau un ralentisseur, je surveille derrière. OK, et au feu, nous prendrons à gauche un rétro, deux rétro clignotant. Maintenant, je vais venir me positionner légèrement avant le feu. OK, et là, je ne vais pas mettre la première, au contraire, je vais essayer d'utiliser le stop and start. Ça veut dire qu'à partir du moment où le petit bonhomme ici est vert, bah, j'ai largement le temps avant que mon feu change de couleur. Hein. Donc du coup, je peux me permettre un peu de vitesse économique. Ça ne va pas de faire, faire de mal pardon, à la planète. Et vous voyez, ben, pendant ce temps, je ne suis pas en train de roupiller. Je sais que derrière moi, là-bas, j'ai une voiture qui arrive, une voiture grise. Je sais que derrière, j'ai une jolie voiture aussi britannique. Et je sais qu'à droite, par exemple, ben, pour l'instant, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de motard. Mais vous voyez, surtout, je me pose des questions. C'est-à-dire que je pourrais très bien être là à dormir. Le petit bonhomme est devenu rouge. Ça veut dire que mon feu ne va pas tarder à changer de couleur. Rétro gauche, ça va. Rétro droit, ça va. Feu vert, on est parti. Alors, le vélo là-bas, il grille le feu. Hein. Vous voyez, le, le vélo, en fait, a grillé le feu. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de voir que finalement, il bah, y a des cyclistes bah, qui ne vont pas respecter le code de la route. Il va y avoir, par exemple, des automobilistes qui ne vont pas le respecter. Et il va y avoir des piétons aussi, parfois, qui vont faire n'importe quoi. De nouveau, coup d'œil derrière, puisque le monsieur traverse. Et au feu, ben, j'irai tout droit. Donc, je suis plutôt bien positionné, puisque tout droit, bord droit. Voilà. Derrière, ça ne colle pas. Et première, et vous voyez, je ne m'arrête pas. Hein. Je caresse légèrement mon frein. Derrière, ça colle toujours pas. Voilà. Je vais essayer de surveiller, évidemment, la couleur du feu en premier. OK un petit coup d'œil, être sûr que tout le monde respecte bien le code. Derrière, c'est toujours le même véhicule. Allez, Anthony Permis, nous prendrons à droite. Un, deux, clignotant. Donc, vous voyez, clignotant avant le changement de voie. Je freine, coup d'œil derrière. Alors, vu que je vais aller à droite... Je vais laisser la voiture de devant s'engager pour être sûr de moi. Là, c'est bon. Le placement, l'angle mort et tout va bien. Alors, le petit giratoire compliqué, il est justement là-bas au fond. Donc, je vais juste vérifier derrière. OK. Alors. OK, je m'arrête légèrement avant le feu. J'étais pas sûr que le camion de droite, en fait, m'ait vu. C'est pour ça que j'ai eu un petit temps de réaction élevé. Parce que je me suis dit, mais... Il regardait à droite, il avançait, donc je me suis posé des questions. Le bonhomme est devenu rouge, je surveille derrière moi, mon feu va pas tarder à changer de couleur, il n'y a pas de piéton, on est parti. Donc j'ai repéré un carrefour là-bas qui a l'air super euh, compliqué, super dangereux si on fait pas gaffe, ça m'intéresse beaucoup. Donc le meilleur pour la fin évidemment. Derrière coup d'œil puisque le feu est vert depuis longtemps, ok je passe. Donc je sais pas si on le verra bien à la caméra, je suis passé au feu orange, mais en même temps, est-ce que je pouvais vraiment m'arrêter en sécurité Non. Donc du coup, je peux le faire si c'est fait en sécurité. Vous voyez, j'avais bien vu en plus au préalable que personne ne me collait. Alors j'aurais pu mettre un énorme coup de frein, mais je suis dessus à 30 km h il n'y a pas d'intérêt. Là derrière, personne ne me colle. Ok. J'ai quand même vérifié avant le ralentisseur. Donc en ligne droite, c'est vrai que les deux rétro extérieurs sont pas forcément utiles. Le vélo, on va quand même vérifier les deux rétro clignotants. Elle pourrait sortir de sa voie. Alors, ici, je fais attention de nouveau derrière puisque le feu, il est vert. Hop Et qu'il aurait pu changer de couleur. Alors, il y en a beaucoup là où je suis. Là, ça va. Je passe la bosse. Coup d'œil derrière, tout va bien. Allez, je suis impatient de vous montrer un petit peu ce sur quoi j'arrive. Donc 30 km h un ralentisseur derrière, ça va. Alors, un rétro, de rétro clignot. Donc je ne connais pas par cœur ici, j'ai plutôt intérêt à bien vérifier le marquage au sol. Voilà. Alors, en fait, j'ai un CD le passage, donc tout simplement un sens giratoire. Alors, ok, vous voyez le pictogramme des, des piétons en fait est vert. Hein. C'est pour ça que je les laisse passer. Voilà, la piétonne, elle a hésité, alors c'est tout à fait normal. Et je vais m'avancer maintenant qu'il n'y a pas de piéton jusqu'au pointillé. Donc là, c'est un peu bordélique, c'est exactement ce que j'aime. Et c'est exactement d'ailleurs ce que je cherchais aussi. Ah, mais il va être 14h, J'avais pas du tout fait attention. Alors là, c'est trop bien, quoi. Donc derrière, ok, allez, on y va. Un petit coup d'accélérateur. Donc le placement ici... Il faut faire vraiment attention ok au niveau des feux tout va bien donc là j'ai fait un ongle mort par sécurité tout simplement parce que je connais pas très bien et là je vais tout droit alors ça clignote à gauche ça va à droite ça va ok et là je vais carrément me faire un demi tour donc les rétros le clignotant voilà le petit placement ok alors placement à gauche pour faire un demi tour hein, c'est normal Ici tout va bien, le clignotant et je reste à droite parce que je vais à droite. Je m'aperçois que j'ai incédé le passage, les yeux déjà là-bas. Un deuxième coup d'œil pour être sûr et tout va bien. Là j'essaie de remonter à 50 parce que je suis en ville. Voilà, je m'aperçois que j'ai un feu vert qui dure depuis longtemps, derrière personne ne me colle. J'arrive pied au-dessus du frein au cas où et je m'aperçois que c'est 30. Donc je laisse ralentir, derrière ça va. Alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Ok. Feu vert, tout va bien, derrière ça va. Et je me ferai bien une petite manœuvre. Euh... Alors derrière ça colle pas non plus je veux une manœuvre je veux et j'exige je c'est dur à dire j'avais un prof qui nous disait ça au collège je veux et j'exige je c'était pour nous apprendre à articuler donc tout droit, voie de droite ok alors le feu est vert depuis longtemps, derrière ça va donc le piéton a le pictogramme rouge j'ai le pied au dessus du frein au cas où voilà, la piétonne va traverser non, j'ai le feu vert derrière, ça va. Du coup, ben, je la laisse pas passer. Hop. Ah oui, je vais pouvoir me faire une manœuvre. Je vais aller à droite et je ne peux pas parce que c'est un sens interdit. <rire> Donc, vous avez vu, j'ai failli m'auto-piéger. Mais c'est juste que comme vous, en conduite, je cherche en fait. Est-ce que j'ai le droit ou pas Et tant qu'il n'y a personne, je vais y aller. Donc, tout droit, côté droit. Donc le placement ici, les voies sont pas super larges, les rétroviseurs, puisque c'est le but d'aujourd'hui, à gauche il n'y a personne. Voilà, et nous rentrons dans une zone à 30, où je tournerai à droite, tout en faisant attention au livreur. Donc un rétro, deux rétro, et si j'ai un doute, un petit angle mort. Là Allez, ben je vais me garer, alors, ok, de rien je vais m'avancer juste un peu plus. Donc beaucoup en fait auraient râlé dans cette situation. <rire> beaucoup auraient râlé en fait. Hein. Un piéton, euh, voilà, souvent ils changent d'avis. Souvent par exemple, euh, ils vont dire oui, ils vont dire non, peu importe. Mais il faut essayer d'avoir du sang froid. Je vais me garer peut-être. Euh, J'aurais bien fait un rangement en bataille avant. Il y a une place. Donc les deux rétroviseurs, le clignotant. Et je vais amener mon rétroviseur ici à la première ligne. Hop, pour avancer et tourner. Voilà, donc là, ça passe. Et quand je vais être droit par rapport à en face, par exemple, là-bas, la maison, je vais tout simplement redresser. OK, là. Voilà les... Jeune conducteur, alors j'espère que tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, bah, dans l'ensemble c'est clair, ça vient renforcer tout simplement toutes les vidéos qui concernent déjà le sujet des rétros, des angles morts. C'est juste qu'aujourd'hui en fait j'ai décidé de refaire une vidéo sur ça parce que je sais que vous êtes nombreux à galérer un petit peu sur le sujet. Donc dites-moi si vous êtes à l'aise avec les rétros, les angles morts juste en commentaire et je serai ravi de vous répondre. A plus les gens